Juxtaposés ensemble, formant bataille de barrières infranchissables. Je sais qu'un jour, tout cela finira sans dire. Mais on reprendra le dessus, il n'y aura plus d'épuisement, il n'y aura plus autant de pleurs que de joie tout le temps. Je sais qu'un jour, ce jour sera là comme d'autres sont venus, ont passé. Les écoles, les maisons, il n'y aura plus de barrières. sont muettes. Les murs. barrière, tu pourras parler à ta mère, rire avec ton père, ridiculiser les profs, jouer avec les plus crétins, draguer les filles, dormir avec elles, et avec lui tout le temps d'une nuit bien trop courte. Un jour, je sais qu'il n'y aura plus de barrière. Les lignes qui se tordent. À tout ce que nous un jour. Je sais qu'il n'y aura plus de barrières, qu'il n'y aura plus de murs de chair, plus de barrages, plus de sens interdits. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de barrières. Elles se feront au mieux barricades et tiens sans... tientront avec nous. Je sais qu'il n'y aura plus de barrières. Sans la pleine joie d'être enfin libre, un jour je sais que ces, barons, ces barrières seront trouées, ces barrières seront calcinées. il n'y aura même plus de murailles, plus rien qui ressemble à une barrière. Il n'y aura plus d'animaux enfermés dans des champs trop petits, des forêts enfermées, des écoles enfermées, des hôpitaux enfermés, des théâtres enfermés, des cinémas enfermés, des boulangeries enfermées. La main à la pâte Demain je fais du pain Sans barrière Après demain je fais une route Sans barrière Le surlendemain, demain je joue et j'écris Sans barrière Et après, après demain Je dors toute la journée Sans barrière On regardera le soleil Pour savoir l'heure